Cancer et ascendant Cancer. Voici une petite vidéo spéciale sur les forces qui sont les vôtres. De la même manière qu'il il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces qui sont fondamentales pour constituer votre personnalité. Première force, eh bien vous avez du caractère, hein, et parfois beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que Bon, vous avez une espèce de douceur sur le visage, surtout les, les, les femmes, hein, un visage rond, un peu lunaire, un peu enfantin, euh, et euh, on n'a pas du tout euh, l'impression que vous avez un fort caractère, et donc ça peut surprendre, hein, parce que vous ne vous laissez pas faire, hein, jamais! Vous avez une espèce de force comme ça qui fait que les gens sont surpris et, et, et, et vous vous avez une espèce de fermeté, de volonté, euh, que ce soit la volonté de réussir ou la volonté euh, euh, d'imposer, euh, d'imposer vos idées, vos opinions, vous êtes vraiment quelqu'un... Euh, alors il y a des hauts et des bas, hein? vous pouvez un jour être totalement joyeux et euh, agréable à vivre, et puis le lendemain votre caractère s'assombrit un peu et vous voyez, c'est à l'image de la Lune, votre planète maîtresse. La Lune, elle peut briller, hein, de, tout en étant le reflet du soleil, mais elle peut vraiment briller comme elle peut complètement disparaître euh, au moment de la nouvelle Lune. Hein. Donc vous êtes euh, hein, à l'image de cette euh, de ce satellite qui euh, se montre parfois sous son jour le plus brillant et euh, parfois sous son jour le plus sombre. Deuxième force, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes extrêmement réceptif, vous sentez, hein, euh, vous captez les autres, euh, vous êtes comme un vous voyez, un récepteur, hein, euh, d'une certaine manière. Euh, donc, alors c'est un atout, c'est une force parce que euh, bon, euh, si vous l'utilisez à votre avantage, hein, et ça, ça s'apprend, parce que je suppose que dans les premiers temps de votre vie, euh, ça peut générer en vous de, des émotions dont vous ne voulez pas, parce que vous captez les émotions des autres, hein, votre intuition, votre réceptivité, tout ça, euh, fait que vous n'avez pas trop de protection, hein. vous, vous êtes un petit peu vulnérable dans votre jeunesse euh, aux émotions et, et à ce que les autres dégagent hein, finalement. Mais au fur et à mesure du temps, vous apprenez à vous construire des défenses, alors n'oubliez pas de laisser quand même un petit peu de place, euh, de ne pas vous, vous pas vous enfermer totalement dans une armure, mais euh, hein, on dit la carapace du Cancer, euh, qui est une carapace défensive, euh, mais au contraire bon de laisser quelques trous de manière à pouvoir continuer à capter parce que c'est votre force. <musique> Votre troisième force, et pas des moindres, c'est la mémoire. Vous êtes quelqu'un qui a une mémoire à peu près infaillible, hein? vous avez dû vous en rendre compte que si vous avez fait des études, que vous reteniez facilement les choses, et puis euh, de toute façon euh, dans la vie euh, de tous les jours, euh, les choses s'impriment en vous, euh, euh, sans... Euh, euh, comment dire... Dès qu'il y a une connotation émotionnelle, affective, euh, je veux dire les détails euh pratique, pragmatique, tout ça, ça ne s'imprime pas, hein, euh, pas tellement. C'est dès qu'il y a une connotation affective et, et je pense en particulier à, à l'écrivain Marcel Proust avec sa madeleine et tout ce qu'elle lui évoque. Bon, vous voyez, c'est une mémoire sensitive, olfactive, euh, tactile, euh, vous avez vraiment, euh, j'appellerais ça la mémoire intégrale, hein? et souvent, euh, bon, les écrivains, beaucoup d'écrivains ont le cancer euh, assez fort dans leur thème, parce que justement, ils vont faire appel à leur mémoire affective euh, pour euh, écrire euh, ce qu'ils ont à écrire. Dernière force, et c'est aussi une importante force, hein? on peut les classer dans un ordre différent, hein? Mais bon, vous avez l'esprit de famille, l'esprit de clan. Hein? Alors, est-ce que c'est votre la famille qui vous a vu grandir ou c'est est-ce que c'est la famille euh, que vous allez euh, ou avez constituée vous-même En tout cas, vous êtes euh, euh, comment dire le patriarche, euh, la matriarche. Enfin, tout dépend de votre âge. Hein? Mais euh, bon, il y a un côté vraiment euh, extrêmement euh, protecteur euh, et puis euh, bon c'est le centre de votre vie hein, pour beaucoup euh, cette famille alors qu'elle a été euh, une bonne famille ou qui vous a permis d'avoir une belle enfance ou une mauvaise famille avec euh, bon des dysfonctionnements etc euh, elle est quand même euh, à l'origine de qui vous êtes hein? vous vous êtes débrouillé avec ce que vous aviez pour vous construire, et elle reste, hein, et elle restera toute votre vie la base sur laquelle vous, vous êtes construite. Bon, cela dit, on est tous euh, un petit peu hein, dans le même cas, mais dis disons que chez vous c'est plus fort et que euh, il est essentiel hein, euh, que vous ayez une famille, euh, la vôtre, et puis Bon, celle qui vous a vu grandir, c'est un autre problème, mais en tout cas que vous ayez votre propre famille, c'est votre force.